Le but de cette opération est donc de rénover et moderniser un tableau de répartition électrique qui gère une installation qui date des années 1970. La première chose à faire, c'est l'inventaire des lignes existantes. J'ai donc actuellement deux rails comprenant en tout 26 modules. Je repère et répertorie toutes ces lignes. Elles comprennent des conducteurs de 6 mm pour des portes fusibles de 32 ampères, des conducteurs de 2,5 mm pour des portes fusibles de 16 A et des conducteurs de 1,5 mm pour des portes fusibles de 10 A. Je vais donc dans un premier temps créer l'architecture de mon nouveau tableau. Je vais réorganiser la répartition de toutes ces lignes existantes et quelques nouvelles lignes en respectant au plus près la norme actuelle NFC1500. Je choisis pour cela de mettre en place un tableau DRIVIA LE GRAND comprenant 4 rangs de 18 modules En tête des 3 premiers rails je dispose un interrupteur différentiel 63A 30mA de type AC Sur le quatrième rang je dispose un parafoudre à cassette LE GRAND suivi d'un interrupteur différentiel de 63A 30mA LE GRAND Je les disposerai donc sur le tableau comme ceci